Bonjour à tous, alors mon métier consiste euh, en tant qu'avocat de conseiller euh, tout ce qui est collectivité, institutionnelle, publique et privée dans des problématiques de droit administratif et plus généralement droit public des affaires, euh, ça consiste, ça va de, des marchés publics à l'urbanisme, aux droits administratifs, ouvrages de travaux publics, euh, contentieux de travaux publics ou encore euh, tout ce qui est droit des structures euh, parapubliques, à savoir euh, une collectivité qui souhaite euh, par exemple monter une société pour gérer un service public, des choses comme ça. Euh, on les assiste tant au conseil, c'est-à-dire en face à pour faire des, des montages ou répondre à une question de droit précis, qu'en face contentieuse, à savoir euh, représentation devant les, les juridictions administratives, judiciaires de temps en temps, sur certains contentieux, mais essentiellement euh, devant les juridictions administratives. Voilà, concrètement, de manière assez large, euh, le scope d'intervention. Alors, les études, moi j'ai fait tout mon cursus à Lyon. Alors je ne l'ai pas fait à la CATO, mais je l'ai fait à Lyon 3. Donc une licence en droit public, donc troisième année spécialisée droit public. Un master 1 et 2 en droit public des affaires à l'Institut de droit et d'économie des affaires à Lyon 3, donc sur les quais qui est un master spécialisé pour le droit public des affaires avec accès très, très professionnel, avec un aspect formation professionnelle très développé. J'ai derrière fait un, ce qu'on appelle un master européen à LLM en Angleterre, à l'Université d'Essex, en droit européen des affaires. Et derrière, je suis rentré pour passer l'examen du CRFPA. Et là-dessus, qui a de six cités, une petite prépa d'été et un examen qui est un examen d'entrée euh, parce que c'est un examen, puisqu'il faut avoir 10 pour le réussir, mais avec un, un espèce de, de clausus euh, voilà, sur le nombre d'accès, mais même ça reste un examen euh, qui consiste avec euh, trois épreuves écrites, puis après des, des oraux et un grand oral d'admission. Euh, et derrière, il y a eu, euh, on a un an et demi d'école, qui est résumé en six mois de, de cours à l'école, euh, avec une possibilité de stage en alternance pendant ce, ce temps-là, et ensuite un an de stage, 6 euh, mois de stage hors cabinet, ce qu'on appelle le stage PPI, à savoir qu'on peut faire en juridiction, en entreprise, en collectivité par exemple, ou au euh, sein de l'administration, pour l'aspect public, je parle. Ensuite, six mois de stage en cabinet, et derrière nous avons ce qu'on appelle le CAPA, donc c'est un examen de sortie, euh, qui nous permet d'être diplômé, et derrière on pourra commencer à exercer. Et pour ma part, j'ai commencé à exercer dans un autre cabinet, et je suis dans, dans le cabinet de DS depuis 2015. Qu'est-ce qui me motive tous les jours Je ne veux pas dire que le droit est ma passion, loin de là. J'ai plein d'autres choses qui me stimulent plus que le droit. Et ça, c'est une certitude. Non, j'aime bien ce que je fais parce que j'aime bien le, le droit public, nécessairement, euh, de par mes études et de par les, les, les, les, les dossiers sur lesquels on est amené à traiter. J'aime beaucoup. Ça, ça reste des dossiers euh, euh, sur des, des montages qui sont, qui peuvent, qui sont susceptibles d'être d'actualité, à savoir euh, on peut assister des collectivités, des établissements publics ou encore des sociétés sur des, des projets qui sont assez concrets euh, soit parce qu'ils sont connus dans le public soit parce qu'ils ont vocation à, à vraiment permettre euh, la réalisation d'un objectif soit d'intérêt général soit une coopération entre le public et le privé donc c'est assez concret, assez intéressant et ce que j'aime aussi dans, dans le métier c'est la diversité à savoir que euh, je traite rarement deux fois la même question euh, dans la même année où, euh, où on est amené quand même à, à, faire, à avoir un champ d'intervention assez varié et en n'étant pas ultra spécialisé, ce qui nous permet d'avoir une variété dans les dossiers, dans variété dans, dans les questions qu'on nous pose, et ce, qui est, moi, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est que j'aurais du mal à faire tous les jours la même chose. Donc j'aime bien avoir plusieurs questions de droit, différents domaines, toujours dans, en restant dans le droit public, mais des choses voilà, très, très variées et qui sont intéressantes. Et après, l'autre chose que, qui, est sympa, qui est sympa dans ce métier, c'est le côté, euh, le contact avec le client, euh, qui est quand même sympa, alors en ce moment un petit peu moins, euh, la possibilité d'avoir un métier où on ne reste pas tout le temps dans son bureau puisqu'on peut aller plaider, on peut aller en rendez-vous avec des clients, des expertises, des choses comme ça. Donc euh, avoir pas une routine quotidienne, où on est tous les jours dans notre bureau, on a, on a des choses assez sympas qui, qui nous font un petit peu bouger et sortir de notre quotidien. Euh vous avouer que je n'avais pas vraiment d'idée euh, sur la profession. Je pense que c'est une profession euh, qui est assez riche dans le sens où on peut l'exercer de, de plusieurs manières. Moi personnellement, je ne savais pas très longtemps que je suis avocat ça fait 8 ans, je crois, 2013, oui, ça va être à peu près ça. Euh, et j'ai déjà exercé de, de, de deux manières à savoir que selon que vous l'exercez à titre individuel, dans des petites structures ou dans des grosses structures, les, euh, la manière des de, fonctions que vous allez faire ne sont pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans une structure qui est plus à taille humaine, je dirais, où il y a moins de monde, vous allez peut-être faire plus de dossiers, vous allez peut-être aller plus en audience, découvrir plus de choses, d'autres juridictions, des choses comme ça, sortir un peu de votre champ de compétences, c'est très enrichissant, vous apprenez énormément, alors que peut-être dans les plus grosses structures, vous êtes faites partie d'équipes déjà très spécialisées dans un domaine d'intervention, de sorte que vous restez vraiment dans ce domaine et que vous êtes amené à traiter des questions de droit où on va peut-être vous laisser plus de temps, qui ne seront peut-être pas nécessairement plus intéressantes ou plus compliquées, mais vous aurez peut-être plus de temps pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il voilà, y a plusieurs manières d'exercer ce métier. Et ce qui en fait sa richesse, en fait, c'est que tout le monde peut trouver un petit peu son compte, à savoir de préférer travailler... Euh, sur de, dans des plus petites structures avec peut-être plus d'audience, plus de choses comme ça, ou préférer euh, au final avoir peut-être plus de temps pour, sur certains dossiers et les grosses structures le, le permettent plus de par leur, leur mode de fonctionnement. Mais les deux sont extrêmement enrichissants. Oui je pense. Je pense qu'il y a un petit côté. Il peut y avoir certains euh, enseignements qu'on a à l'université qui sont trop éloignés de la réalité. Je pense qu'il y a aussi un côté où euh, c'est pas parce qu'on n'est pas très, très scolaire qu'on ne sera pas très bon professionnellement, et l'inversement. Je pense qu'il y a un rapprochement à faire là-dessus, et que euh, quelqu'un qui a du mal au niveau de sa scolarité ou qui a des difficultés sur l'enseignement, sur la récurrence, la rigueur que ça apporte d'apprendre des choses, c'est pas pour ça qu'il ne sera pas bon professionnellement, et l'inverse vaut également. Je trouve qu'on a un, oui, un lien à faire un petit peu plus fort sur le, la réalité des besoins et comment fonctionne le, le monde professionnel par rapport à ce qu'on enseigne à l'université, qui peuvent être un petit peu éloignés. Alors on ne prend pas en licence. Euh, on ne prend pas en licence euh, alors, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre activité n'est pas une activité euh, assez intense au niveau des juridictions pour euh, avoir un intérêt pour un stagiaire de troisième année. C'est-à-dire que donc, les stagiaires qu'on prend, on les fait, ils travaillent beaucoup sur les dossiers et, et il peut arriver que sur un stage de trois mois, ils n'aillent qu'une seule fois en audience avec nous. Euh, la raison est toute simple, c'est qu'on n'a pas de multiples audiences c'est que tous nos contentieux ne sont pas à Lyon. Euh, on a pas mal de contentieux dans d'autres juridictions, notamment dans la région parisienne, et ce qui est grand délicat pour un stagiaire de, de l'emmener. De sorte que oui, on prend plutôt des, des Master 2. Master 1, c'est possible, on prend plutôt des Master 2. Et, euh, et voilà, qui sont déjà orientés sur le droit public. Euh, en licence, euh, voilà, je, un stagiaire n'aura pas beaucoup de plaisir à venir ici et il n'apprendra pas grand-chose, à part du droit. Euh, je pense que la première chose, c'est que il y a nécessairement du travail à avoir. Euh, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, ce n'est pas parce qu'on rate une année ou deux années que c'est rédhibitoire, loin de là. Euh, les premières années sont certes importantes, mais euh, plus on avance, plus il y aura de l'importance. Et notamment, quand plus vous allez avancer, plus vous allez vous spécialiser dans certaines matières qui vont vous plaire. Et c'est sur moment-là que vous allez peut-être avoir des révélations ou des choses qui vont vous permettre de, de vous affirmer et d'avoir de, peut-être des meilleures notes également, puisque vous allez faire des choses qui vous plaisent plus. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous n'avez pas 16 de moyenne en première ou en deuxième année que vous n'allez pas pouvoir derrière avoir un bon master ou faire ce que vous souhaitez. Il y a quand même vraiment il y a, il y a beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a, rien n'est rédhibitoire. Voilà. C'est un petit peu le conseil que j'ai, c'est que si ça vous plaît ou si des matières vous plaisent, on peut, on peut réussir même si les premières années ne sont pas les meilleures.